Bon, vous invitez en plateau des gens qu'on n'entend pas ailleurs, mais vous invitez aussi des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément, que les autres médias n'ont pas forcément envie d'entendre. Je me demandais, en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter. Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Edouard Nab, c'est-à-dire des gens que vous êtes les seuls à voir à, à la enfin, télévision à, à, à... et à mon avis pas seulement pour de dans bon le cas, Dans le cas de Tariq Ramadan et de Marc-Edouard Nab, ils ont fait à peu près toutes les émissions imaginables, l'un euh, oui, euh, euh, en, que, que en tant qu'intellectuel et l'autre en tant qu'écrivain. Moi j'ai pas euh, envie d'inviter Tariq Ramadan. Mais libre à vous de ne pas le faire. Je vous le dis Et du coup, il n'y a pas très compromis Il fait toutes les émissions. Vous dites, bah non, il ne fait pas toutes les émissions. Oui, d'accord. Mais enfin, vous faites une émission, vous faites le journal. Vous ne faites pas une émission de débat intellectuel. c'est d'avoir chacun la et Je sur ce sujet, j'ai toujours été clair et j'ai toujours fait ça partout, y compris sur les stations de radio que nous avons fréquentées tous les deux. Pour moi, il n'y a pas de liste noire. Il n'y a pas d'invité que je refuse d'inviter par principe parce que je ne l'aime pas. Voilà, je me l'interdis. Je suis des sur le service public, c'est pas à moi d'inviter les gens en fonction de mes sympathies ou de mes antipathies. Mais... Voilà, c'était. Ouais. c'est pas important. seulement une question de sympathie ouais. ou d'antipathie. Ah, si. ah Vous non, avez très non. bien. On êtes... a une responsabilité quand on anime une émission. De débats, de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades, parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. Libre à vous de le penser. Les, les gens, gens qui pensent qu'on a... C'est un jugement, a... Non, non, c'est pas un jugement. Ah, les, gens si. pensent... si. les gens si. qui pensent qu'on n'a si. jamais marché <rire> sur la Lune, que le 11 septembre n'a pas existé, <rire> ou que les chambres à gaz... Mais des... qui, euh, bah, qui dans si les, les ont gens qui, dans les avez... gens, ah, peut-être Soral, c'est à lui que vous faites allusion. Ah, je... ouais. Elle elle sera... se vide selon 11 septembre, enfin bon, bref. Ah, y a... bah, bah, bah, oui, mais bon. Vous... C'est un débat éternel, oui. on ne sera jamais d'accord sur ce non. sujet. J'anime une émission de service public. Si j'étais sur Fox News, je serais comme vous, je déciderais que les gens qui regardent Fox News vont entendre non, un non, certain non, son non, ouais. de non, non, et non, je le privilégierais. Non, non, non, non. Mais euh, pas a chacun doit penser ce qu'on veut, Patrick Non. Mais chacun de penser ce qu'on a, Patrick Non. Non, non, non, non, on a le droit de penser ce qu'on veut d'abord dans oui. les limites de la loi. Et pardon, mais, mais là, bien bah, sûr. En l'occurrence, <rire> je n'ai jamais eu de problème de ce que tu oui. Le négationnisme, c'est quelque chose. J'ai jamais un, entendu ça. le CSA taper sur Frédéric bah, Tadeino. Non, non plus. mais Patrick, on a l'impression que là, qu'il y a des gens qui viennent dans mon émission pour dire que les chambres à gaz n'ont pas existé. Ça n'est jamais arrivé. Je dis ouais. qu'il y a des. Les mais... complotistes, vous savez ce que c'est, les complotistes. Les <rire> et, pas et, et, que le complotisme, et que le complotisme, ouais. ça finit généralement. Vous avez l'habitude de genre de débat. Non, non, non, mais c'est très ouais, rare. un que des Sur ce sujet, j'ai eu à m'expliquer et je me suis expliqué et je ouais. crois que les gens ont été assez convaincus. Tant qu'il n'y aura pas une loi en France, et vous ouais. pouvez écrire à votre député, si vous voulez que les gens puissent, ne puissent plus dire qu'ils doutent de la, ce qu'ils appellent la version officielle du 11 septembre. Si vous ils voulez n'aient plus le droit, de le, dire, droit ouais. de le dire, eh ben alors, et ils ont et droit si de vous le Si vous n'avez jamais vu ce soir ou jamais, c'est aussi comme voilà. ça que voilà. ça se passe. Alors, il fait allusion à un truc avec Mathieu Kassovitz Saint-Jean qui a dit qu'il avait eu des doutes sur le 11 Oui, c'était chez vous s'était passé. Il y avait des gens en face de lui qui lui ont dit qu'il était fou. Le débat a eu lieu, point terminé. Si je disais là, ouais. si je le disais là, j'ai des doutes sur le fait que Lee Harvey Oswald était le seul tireur le jour de l'assassinat de Kennedy. Mmh. Qu'est-ce que vous faites Vous m'accusez de dégustionnisme et vous non, me faites arrêter par pas. la police évidemment, bon, pas. évidemment pas. Quelle différence Vous se dites se simplement que toutes les opinions <rire> se valent et qu'on peut entendre. Absolument. Toutes les opinions, Toutes les opinions. Toutes les opinions moi, autorisées je... par la loi et en France sont défendues par la Constitution. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et ce n'est pas moi, animateur de télévision, qui vais décider de ce que l'on a le droit de dire. Il y a des livres qui paraissent, des films qui sortent. Vous avez le droit de faire le tri. C'est votre Mais responsabilité. c'est simplement qu'on a ouais. une responsabilité. C'est comme... la vôtre. Moi, non. la mienne, c'est de vous vous faire Vous avez une responsabilité. Alors, Absolument. Chacun me à sa porte, c'est à peu Ma près ça. Ma responsabilité, ouais. c'est qu'en tant qu'animateur d'une émission de débat sur le service public, je m'interdis d'être le procureur ou le défenseur des uns et des autres, et surtout de censurer qui que ce soit, sur quelque sujet que ce soit, à partir du moment où il respecte la loi. Jamais il n'y a eu le moindre problème dans ce soir ou jamais, y compris avec les gens que vous avez cités. Je parle de Dieudonné et d'Alain Soral qui ont, qui sont dans des positions un il peu spéciales. Pas, je ne des... parle pas du tout Dieu ni de Marc Edward Nade, ni de Tariq Ramadan, Dieu qui donné sont donné, invités été... partout. Jamais il y a eu le moindre problème dans ce soir ou jamais, y compris avec les gens que vous avez cités. Je parle de Dieudonné et d'Alain Soral qui, ont, qui sont dans des positions un peu spéciales. Pas, je ne parle pas du tout Dieu ni, Dieu Marc Dwarna, ni de Marc-Edouard ni de Tarik Ravaglio, qui Donné sont invités qui partout. Moi, Je vous propose d'inviter Patrick oui, Cohen la prochaine si, fois dans votre radio. Vous voulez que je vous fasse la, la liste d'un certain nombre de ministres qui ont été condamnés, y compris pour euh, racisme Ça ne vous a pas empêché de les inviter dans votre émission de radio le lendemain Pas beaucoup. Ah oui, <rire> je <les rire> vous le consulter de nous, vous les avez invités dans ça ne vous a pas gêné. Bon voilà, parce qu'il se trouve que c'était des ministres ou des élus de la République. Point. Mais encore une fois, en 657 émissions, il n'y a jamais eu... Le moindre propos tenu sur ce plateau, est... qui non seulement ait, ait pu donner l'occasion à des plaintes, mais où, ouais. où, où moi, je sois obligé de dire à quelqu'un, vous n'avez pas le droit de dire ça, quittez ce plateau. Ce que j'aurais fait, si, si, ça pas, si ça avait été nécessaire. Jamais.